Hi everyone, Bonjour, bonsoir, c'est la dépend de l'heure où vous nous suivez aujourd'hui. Encore une plus, nous sommes là avec vous, des Sakungo Show. Des Sakungo Show encore présents, encore présents avec vous, encore présents là où vous êtes. Et nous sommes joyeux et vraiment contents. Tout le monde, vous qui êtes connectés aujourd'hui, connectés avec nous car nous sommes en famille. Nous savons très bien que de Sakungo Show, c'est une famille connectée avec toute famille sur la terre, au monde. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui aimez beaucoup de Sakungusho. De Sakungusho, nous sommes très contents et très reconnaissants de vos supports, de vos, vos aides, vos prières. Beaucoup plus de personnes continuent toujours à nous poser beaucoup de questions. Vous voulez, euh, vous voulez que nous puissions avoir de consultations? Et j'ai eu plusieurs emails, certaines personnes sont en train de me demander de consultation pour que nous puissions parler de certains points, certains sujets privés et particuliers. Et alors je vous dis, j'ai bien, bien reçu vos emails, je vais vous répondre ultérieurement. Nous allons voir comment est-ce que nous allons créer un moment, schedule et time, qui vont nous aider pour échanger un peu. Et j'ai eu aussi certains emails, certaines personnes sont en train de me proposer si je peux commencer à à recevoir des invités pour discuter sur certains sujets. Et juste pour vous faire savoir que je n'ai pas négligé vos, vos points de vue et vos suggestions, sorry, je vous ai pris vraiment à cœur et nous allons faire de notre mieux pour voir des personnes qui sont qualifiées pour venir devant vous et qui pourront discuter avec nous et que cela soit bénéfique pour vous, la famille. Encore une fois, merci beaucoup. Je pense que vous, avez, vous passez bien votre semaine. Et mes neveux, mes nièces, et voici encore oncle de retour. Alors aujourd'hui, je vais parler aux parents. Euh, je vais discuter beaucoup plus de choses pour vos parents. Pour, parce que euh, les sakungusho croit énormément que l'existence de l'être humain est connectée à la famille. Alors, nous croyons que la famille est notre base, bien que nous savons que c'est Dieu, Jésus-Christ, mais la famille est notre base, que nous devons beaucoup respecter. Alors, euh, raison pour laquelle nous aimons développer des sujets de famille, nous nous focalisons vraiment beaucoup plus sur le développement de la famille. Et nous pensons qu'il y a plusieurs familles qui sont en train de vivre de sujets ou bien des situations un peu compliquées et... Euh, alors Dieu le Seigneur a mis cette conviction dans notre cœur que nous devons beaucoup plus se focaliser sur les familles, sur la famille pour essayer de contribuer un peu pour impacter l'être humain. Alors comme je disais, les Sakungusho toujours présents avec vous, présents avec vous tous qui êtes connectés aujourd'hui et nous allons développer certains... Nous allons parler d'un sujet vraiment euh, efficace, un sujet qui, euh, qui fait couler beaucoup d'encre dans des familles aussi, dans la vie. Un sujet qui est vraiment si important, euh, un sujet qui peut euh, euh, euh, apporter un plus dans la famille et soigner, fixer les choses. Alors nous savons très bien que la connaissance est vraiment importante raison pour laquelle la bible dit mon peuple périt faute de connaissances alors beaucoup de gens commettent des erreurs parce qu'ils n'ont pas la connaissance parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ils ne savent pas qu'est ce qui est l'importance ou bien quels sont les, les, les, les effets des, du comportement qu'ils affichent alors l'être humain est basé dans la société en fonction de leur comportement le comportement est vraiment important dans la société alors, de Sakungusho, faire un effort de partager avec chaque membre de notre grande famille pour améliorer notre société, améliorer notre vie dans beaucoup de points. Et comme vous voyez sur mon background image, vous allez voir, j'ai écrit le mauvais époux. Le mauvais époux. Alors, nous allons discuter sur, un, sur ces sujets nous allons discuter sur certains points qui caractérisent un mauvais époux, un mauvais mari, un mauvais époux. Et ces points que nous allons discuter, ce sont des points qui vont nous aider pour comprendre certains caractères qui fait de certains certaines personnes de mauvais époux envers leurs femmes. Ce n'est pas que... Être mauvais époux veut dire être une mauvaise personne. Non, vous pouvez être une bonne personne, mais vous êtes seulement un mauvais époux. Vous êtes une très bonne personne, vraiment admirée par-ci, par-là, à l'extérieur, dans d'autres places, mais vous êtes un mauvais époux. Être un mauvais époux, ça peut être dû à certaines incapacités ou bien c'est dû à certains manques de connaissances dans certains domaines. Dans le domaine du mariage Peut-être vous n'êtes pas assez informé Assez cultivé Dans le domaine du mariage Alors cela fait en sorte que votre comportement Face de vous votre, confort, votre comportement vous expose Et cela pousse à cause de ces comportements Vous fait englober Et vous fait qualifier Comme un mauvais euh, un mari, un mauvais époux Alors Nous allons rélever certains points que je vais expliquer après, et euh, pour la famille et pour la croissance et le développement de nous tous, de chacun de nous. Alors nous savons que la famille est vraiment importante, la famille est le number one, la famille est l'unité primordiale, la famille est, c'est ça même, notre base. Dans la famille, et eh bien, juste pour vous faire signe, je vais juste donner certains points. Ça ne sera pas tout le point, bien sûr. Nous avons beaucoup de points. Mais faute du temps, nous n'allons pas révéler tous ces points. Nous allons parler juste de quelques points si importants. Alors, dans une famille, une famille est composée de papa, maman et les enfants. Alors, cette famille doit marcher sur une vision. Alors, le premier point, c'est une vision. La vision de la famille, et certes, le mari aussi, doit aussi avoir la vision sur sa femme. Une personne qui n'a pas de vision, c'est une personne qui ne sait pas là où il est en train de partir. C'est une personne qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. C'est une personne qui ne sait même pas d'où il vient et où il va. Une personne qui vit le jour au jour, qui n'a aucune idée de ce qui viendra demain, il n'a aucune idée de ce que lui-même sera demain ou il n'a aucune idée de ce que sa famille devrait être demain. Alors pourquoi je mentionne la famille, je, je mentionne la vision en ce qui concerne le point qui va caractériser un mauvais mari, ça sera le contraire. Un mauvais mari, c'est une personne qui n'a pas de vision sur sa femme. C'est un homme qui n'a point de vision sur sa femme. Quand je dis un homme qui n'a pas de vision, vous comprenez. C'est-à-dire une personne, un monsieur, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire avec sa femme. Qui ne sait pas comment il peut faire pour construire sa femme. Il n'a aucune pensée à part de faire d'elle une mère. À part de lui donner des enfants. À part engrosser sa femme. Que la femme produise des enfants que la femme donne beaucoup d'enfants, c'est tout ce que lui, il a comme pensée pour sa femme. C'est tout ce que lui, il a comme idée pour sa femme. Mais il n'a pas une vision pensant que cette femme ou ma femme peut devenir ministre demain, ou bien peut devenir oh, oh, oh, oh, servante de Dieu demain, ou bien ça, elle peut devenir oh, oh, une grande personnalité, elle peut devenir enseignant, elle peut devenir, you know, tous ses travails, toutes ces qualifications. Alors, un mauvais mari, c'est une personne qui n'en a aucune idée, il n'a aucune idée de ce qu'il peut faire de sa femme, sauf que de faire de sa femme une mère. Donner des enfants, et comme une pondaise, faire des enfants, et c'est tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le développement. Le développement est si important pour une famille. Le développement est vraiment nécessaire pour une famille. Et un mauvais mari, ça sera encore le contraire. Un mauvais mari n'aide jamais sa femme à se développer. Un mauvais mari ne passe pas son temps à penser sur le développement de sa femme. Un mauvais mari il ne cherche même pas à comprendre, à détecter, ou bien sûr, même s'il détecte les insuffisances de sa femme, il n'aura même pas la volonté de travailler sa femme. Il rencontrera que sa femme, il, il, il, il détectera que sa femme peut avoir des insuffisances, ce qui est normal. Il n'y a aucune personne qui est au complet. Nous tous nous apprenons tous le jour. Et un mauvais mari, il rencontrera que sa femme a certaines insuffisances intellectuelles peut-être, et que sa femme, oh, oh, elle a un peu de difficultés dans certains domaines. Qui demande de l'aide Ces domaines demandent de l'aide, ça demande son approche étant qu'un mari pour apporter un petit plus, pour corriger ce qu'il doit corriger et pousser sa femme à développer, à devenir euh, euh, cette femme-là que je pourrais qualifier comme une femme parfaite. Je sais qu'une femme parfaite n'existe pas, mais je qualifie comme ça parce que sa présence étant qu'un mari c'est aussi pour développer sa femme. Ce n'est pas développer sa femme dans le côté seulement de l'engrosser, faire d'elle maman, avoir des enfants. Non, mais c'est aussi développer sa femme dans le, dans le domaine de la société. Par exemple, si sa femme n'a pas fait beaucoup d'études, un bon mari peut pousser sa femme à continuer à faire des études, peut donner son argent, qu'elle, sa femme continue à s'instruire encore plus davantage. Si peut-être sa femme n a, n a, n a un problème de langue, sa femme ne parle pas bien français, un bon mari peut envoyer sa femme à faire des cours de français, peut envoyer sa femme à se construire encore plus davantage. Peut-être sa femme euh, euh, elle, a, elle a besoin de devenir une femme d'affaires, en faisant plusieurs business, un bon mari peut propulser sa femme en le poussant et en faisant tout ce qu'il peut faire pour que sa femme continue à évoluer. Ou bien il y a même des femmes qui sont appelées dans le ministère. Un bon mari peut pousser sa femme à aller loin dans, son, dans ses projets, étant que sa femme. Mais un mauvais mari euh, va toujours bloquer. Un mauvais mari va s'en foutre carrément. Un mauvais mari... Euh, va même pas pointer ses problèmes pour le résoudre. Et ce qui est ridicule, et ce qui est vraiment intéressant, et vraiment ça fait très mal, il y a certains maris qui épousent leurs enfants, si, qui épousent leurs femmes si jeunes. Vous allez voir un mari qui épouse sa femme, la femme était vraiment jeune, à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et le monsieur comprend très bien à cet âge-là, il est en train de poser la fille d'autrui. La fille d'autrui n'a pas encore fini ses études. C'est-à-dire, elle peut être diplômée, ou bien elle peut être en jeu 1 ou jeu 2. Mais la fille n'a pas fini ses études. Et peut-être moins. Il y a certaines femmes qui, qui, qui, qui se marient à l'âge de 18 ans. ils n'ont même pas fini encore à, à, à, à, à leur école humanitaire, leurs études humanitaires. Et vous allez voir, un mauvais mari, lorsqu'il récupère une femme pareille, il ne pensera même pas à pousser sa femme à continuer les études. Vous allez voir, une telle personne ou un tel mari, même si sa femme a besoin de poursuivre sa vie euh, intellectuelle, la femme a besoin de continuer ses études, vous allez voir, un tel mari aura même des réponses, de mauvaises réponses envers sa femme, de dire qu'elle aurait dû finir ses études depuis longtemps ou bien c'est si lui n'est pas euh, euh, euh, ce n'est pas lui qui doit faire étudier sa femme. Il fallait que les parents de la femme soient capables de faire étudier euh, leur fille. Euh, ce sont des choses qui se passent dans des familles. Alors, ce sont des caractéristiques d'un mauvais mari. Et il donne de, de mauvaises réponses, de réponses vraiment secs. Il répond sans, sans respect. Il répond comme ça. Et voilà. Le troisième point, c'est la justice. Dans une famille, la justice est vraiment importante. La justice est tellement importante qu'il faut l'appliquer dans chaque domaine. Et un mauvais mari, envers sa femme, il est égoïste. Il est beaucoup plus égoïste, surtout dans un point lorsqu'il s'agit d'un problème d'argent. Vous allez voir, un mauvais mari, lorsqu'il s'agit de problèmes d'argent, il dit toujours que c'est son argent. Alors nous savons très bien qu'on nous a appris un mari travaille pour sa femme et ses enfants. Lorsqu'un papa dans la famille, il est papa, il est l'héros de la famille. Son rôle, c'est de travailler et de pouvoir pour sa famille. Donc, ce qui veut dire, il ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour sa femme et ses enfants. Mais, quand vous allez voir dans un mauvais mari, un mauvais mari pour lui, lorsqu'il travaille, c'est son argent d'abord. Ce n'est pas l'argent de sa femme, il nie pour ses enfants. Mais c'est d'abord son argent. Vous allez voir, il a même des difficultés de donner l'argent à sa femme. C'est son argent d'abord. Lorsqu'ils ont des problèmes, même dans la maison, tu sens un problème d'argent, il change, il devient vraiment violent, il change sa façon de faire les choses et son, sa façon de parler, il continue toujours à proclamer que c'est son argent, ce n'est pas l'argent de la femme, mais c'est son argent. Sa, Lorsqu'il s'agit de maisons, il dit toujours c'est sa maison, c'est son argent, c'est sa maison. Alors, ce sont deux points, quand vous voyez un homme dire cela, vous comprenez que c'est un point qui caractérise un mauvais mari. Un autre point, c'est le pardon. Le pardon est vraiment important dans la vie, dans la vie d'une famille, dans la vie des êtres vivants. Nous, les hommes, sur ces mondes, nous avons aussi besoin du pardon. Raison pour laquelle nous avons demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur nous a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus. Il lui a donné comme sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. Alors même dans la famille, le pardon est vraiment important. Alors, dans un mauvais mari, vous allez constater un mauvais mari, un mauvais époux, ne sait pas pardonner. Un mauvais époux, n'a pas le courage de pardonner sa femme lorsque celle-ci a commis une petite erreur. Des erreurs de minimum, min, uh, very, very simple. Des erreurs qui ne sont pas vraiment uh, uh, uh, grandioses. Mais vous allez voir, un mauvais mari en fera un problème. Et il gardera cela toujours dans sa pensée. Même lorsque la femme lui présente des excuses, le mauvais mari gardera ce problème. Il commencera même à rappeler sa femme à tout moment cette erreur qu'elle avait commise. Il n'aura pas le courage de pardonner sa femme et aussi il n'a pas le courage lui aussi de demander pardon lorsqu'il commet des erreurs. Un mauvais mari est toujours orgueilleux. Il se sent toujours supérieur à tout. Il n'a pas la facilité. Il n'est pas brisé. Il n'a pas la facilité de présenter ses excuses, les excuses lorsqu'il a commis aussi des erreurs. Un autre point, c'est le respect. Le respect est vraiment important partout dans la société. Alors la société commence dans la famille. Alors le respect est vraiment, vraiment primordial. Alors chez un mauvais mari, vous allez constater, il n'a pas le respect pour sa femme. Il n'a pas le respect pour sa femme. Il ridiculise sa femme en public Il ne sait pas comment corriger sa femme en privé Vous allez voir un mauvais mari peut insulter sa femme devant tout le monde Devant les enfants, devant le domestique, devant le chauffeur, devant même ses amis Donc un mauvais mari n'a aucun respect envers sa femme Pour lui la femme n'est qu'une esclave si on peut dire Parce que c'est lui qui a de l'amour pour sa femme ne peut pas, ne peut jamais ridiculiser sa femme en plein air, ne peut jamais ridiculiser sa femme en plein air. Je répète, ne peut jamais ridiculiser sa femme en plein air. Un mauvais mari n'a pas de respect, il peut insulter, il peut tabasser sa femme devant tout le monde, il peut... Euh, euh, dénigrer sa femme devant tout le monde et si sa femme n'a pas fait peut-être beaucoup d'études elle a des difficultés dans certains points tu verras il va exposer ces points devant tout le monde que tout le monde sache que sa femme a des difficultés dans certains points et cela qu apportera que de l'amertume cela qu apportera que de la peine dans le cœur de sa femme un autre point c'est la gouvernance, la gouvernance. La gouvernance est vraiment importante, la manière dont le mari gouverne sa famille, la manière dont le mari gouverne sa femme. Un mauvais mari, il apporte une dictature exagérée, il apporte une dictature exagérée. Donc il gouverne sa femme avec une dictature exagérée. Vous savez, je n'ai pas dit que la dictature est toujours mauvaise. Ça dépend de quelle dictature, ça dépend de la manière dont vous le faites. Mais ici, je parle d'une dictature exagérée. Alors, il va utiliser une dictature exagérée. Il va bloquer beaucoup de choses. Ce que lui dit, c'est ce qui doit être fait. Il n'a pas le temps d'avoir de bonnes conversations avec sa femme. Il ne pose pas de questions lorsqu'il s'agit d'un sujet. Il s'impose à tout moment. Il n'écoute personne. C'est vrai, nous savons que l'homme est le chef de la famille, c'est vrai. Mais une dictature exagérée, ça cause toujours de problèmes. Et notre point, c'est... Un mauvais mari, il fait payer à sa femme les erreurs commises par d'autres personnes. Il fait payer à sa femme le pot cassé, les erreurs commises par d'autres personnes. Je m'explique. Un mauvais mari, lorsque tout se passe bien dans la famille, c'est grâce à lui. Mais lorsque il y a des problèmes, c'est-à-dire les enfants peuvent commettre des erreurs, les enfants peuvent commettre certains, euh, euh, euh, euh, peuvent dérailler de fois, les enfants peuvent commettre certains comportements qui ne sont pas dignes. Les enfants peuvent commettre beaucoup de bêtises, certaines bêtises. Un mauvais mari prendra toutes ses peaux cassées et le mettra sur la tête de sa femme. Il dira que c'est sa femme, c'est à cause de sa femme, qu'il rien ne marche. Et c'est la femme qui a mal éduqué les enfants. Et un mauvais mari, il mettra tout ce qui est négatif sur la tête de sa femme. Et plus loin encore, un mauvais mari peut apprendre certaines choses hors sa famille. Il peut apprendre certaines choses, ce qui se passe dans la famille de d'autres personnes. Des choses négatives, par exemple. Et des conséquences. Le mauvais mari prendra cette histoire ou bien ce qu'il apprendra de ce qui s'est passé à l'extérieur et il appliquera cela dans sa famille. Et ce qui fait en sorte que sa femme souffrira parce que certaines personnes ont commis certaines erreurs et son mari pensera que... Sa femme aussi fera pareil. Alors, il commencera à coincer sa femme pour rien, même s'il a une femme qui est fidèle, une femme qui est merveilleuse. Enfin, un mauvais mari n'a pas la confiance. Un mauvais mari, c'est une personne qui n'a pas la confiance. Il n'aime pas l'épanouissement de sa femme. C'est une personne qui n'a pas l'empathie. Il ne ressent pas la douleur que sa femme ressente. Il n'a pas le temps de ressentir la même chose. C'est une personne qui fait seulement ce qu'il veut. Il cherche ses propres intérêts. Il oublie que dans la famille, ce n'est plus ses propres intérêts qui comptent, mais c'est l'intérêt de la famille qui compte. Un mauvais mari vous poussera à regretter pourquoi vous êtes marié. Un mauvais mari vous fera penser votre jeunesse. Un mauvais mari vous poussera à dire des choses négatives que vous n'aviez jamais voulu dire, et même à regretter votre mariage. Un mauvais mari, à tous ces points que je viens de citer, il y a plusieurs points, mais je n'ai cité que quelques points dans tout ça pour énumérer, échanger avec vous. Alors, vous qui me suivez aujourd'hui, vous qui me suivez à cet instant, si vous vous retrouvez dans ces points cités, vous avez un problème. Mais ce n'est pas un problème qui ne peut jamais être fixé. C'est un problème qui peut être résolu, bien sûr, certes. Il y a toujours une chance pour tout le monde de changer son comportement. Il y a toujours de la place pour tout le monde pour se racheter. Il y a toujours de la place pour tout le monde pour se construire encore. Il y a toujours de la place pour tout le monde pour avoir plus d'éducation. Il y a toujours de la place pour tout le monde pour corriger les erreurs. Alors vous qui me suivez à cet instant, si vous vous retrouvez dans ces points cités, je vous conseille avec beaucoup d'humilité faites les efforts de travailler sur ce point pour devenir un bon mari. Faites les efforts de travailler pour laisser ces points cités pour devenir un bon mari pour votre femme pour l'évolution de votre mariage, donnez encore de l'amour à cette femme. Faites un effort de donner encore une bonne vie à cette femme. Une bonne vie n'est pas basée sur le matériel, une bonne vie basée d'abord sur l'amour. Parce que tous ces points que j'ai cités, ce sont deux points qui sont basés sur l'amour. Un homme qui a de l'amour, c'est un homme qui fait un effort de rendre sa femme heureuse. Alors, mesdames et messieurs, euh, nous vous remercions encore pour votre participation aujourd'hui dans Sakungu Show. Et ces points sont de points vraiment importants. Nous pensons que prochainement, nous allons développer encore plus davantage. Merci pour être branché. See you next time.